Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour Bienvenue. à tous. Bienvenue. Merci beaucoup d'accepter euh, de participer à ce podcast. Avec plaisir. Et puis, bah, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu euh, euh, l'envers du décor de ton métier. On va remonter un peu le temps. On repart en enfance. Est-ce que tu peux nous raconter oui. euh, des, des bons ou des mauvais souvenirs, mais plutôt des bons peut-être, hein, de ton enfance et de ton adolescence qui auraient peut-être pu euh, déclencher Ouf. des choses sur... Euh, sur euh, bah, ton choix de métier, finalement Alors, euh, bah moi, j'ai eu une enfance, je dirais, euh, plutôt euh, agréable, bien que mes parents euh, se soient séparés. Euh, j'ai euh, vécu avec ma mère et ma sœur euh, pendant euh, de nombreuses années, puis rejoint par un beau-père euh, assez extraordinaire, donc j'ai été bien, bien, euh, bien accompagnée. Et euh, bon, parallèlement, j'ai quand même vécu des choses euh, un peu plus compliquées euh, du côté paternel. Donc, ce qui a forcément dû avoir des impacts sur mon choix de métier. Euh, ce que je peux dire aussi, c'est que donc, je suis née dans les années 70, fin 70. Euh, à cette époque-là, dans les années 80, c'était euh, Mitterrand au pouvoir pour la première fois, euh, le Parti socialiste. Euh, il y avait le chômage de masse qui commençait à arriver, l'exclusion, etc. Et euh, je dirais que ça a été euh, ben, la mise en œuvre des politiques d'insertion, des politiques euh, sociales. Et euh, notamment pour la jeunesse. Et, euh, et moi, je me souviens euh, de cette époque un peu particulière où Coluche a ouvert ses restos du cœur, où Renault euh, chantait Éthiopie, euh, où voilà, j'étais déjà euh, très, euh, très alerte sur le sujet. et oui. sensibilisée. Voilà. Exactement, sensibilisée à, bah, à ce que pouvaient vivre euh, les gens dans leur, dans leur quotidien, que ce soit en France ou dans le monde. Et effectivement, je me souviens que ça m'a marqué, euh, ça a marqué pas mal mon enfance. Et tu penses que c'est euh, plus tes parents qui t'ont qui t'ont alerté sur tous ces problèmes ou c'est c'est venu par toi-même à, à écouter les informations Alors non, moi j'écoutais pas particulièrement les informations sauf quand j'étais chez mes grands-parents parce que c'était d'usage mais sinon euh, je j'étais euh, pas forcément connectée, ma mère euh, mais par contre, c'est vrai que euh, on écoutait beaucoup de musique. Et puis, ma mère elle-même euh, euh, était dans l'éducation nationale et en tant que conseillère d'orientation psychologue, qu'on appelle aujourd'hui psychologue de l'éducation nationale. Mm -hmm. Et euh, donc elle-même euh, ben, travaillait avec les jeunes, donc très tournée aussi vers, euh, vers les questions sociales et ce qui se passait dans, le, dans la société. Donc euh, voilà, mon père est juriste euh, euh, chez, à la RATP. Donc une espèce de culture quand même euh, familiale, je dirais, de, de ce qui se passait dans, dans la société française à cette époque. Ouais, tournée vers les autres en tout cas. Exactement. Mmh. Et à l'écoute. Exactement. Et du coup, tu penses que bah, tout ce contexte finalement t'a amené petit à petit euh, à faire des choix <rire> professionnels un peu semblables Et, Oui, tout à fait. Alors il y a eu effectivement ce que j'ai connu dans mon enfance. Après, je pense qu'il y a aussi une partie, ta, ben, une partie de, de sa personnalité, enfin de notre propre personnalité aussi euh, qui ben, qui va expliquer euh, les, les raisons d'un choix professionnel. Euh, moi, je sais que j'ai toujours été très euh, à l'écoute euh, des, des gens, même euh, quand j'étais jeune en seconde, on m'appelait. Euh, alors à l'époque, c'est un vieux un vieux film, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. Bref, c'était une une assistante sociale qui aidait les voilà, qui aidait les gens euh, et euh, c'était Pause Café, Pause café okay. c'est ça, avec Véronique Jeannot, okay. à l'époque, et du coup, on me, déjà, euh, quand j'étais en seconde, on m'appelait euh, Véronique Jeannot, on m'appelait Pause Café, donc euh, voilà, <rire> je pense que j'avais une sensibilité particulière à, à aider les gens ouais, et à, à m'occuper d'eux. Ouais, les gens venaient vers toi assez spontanément, en fait. Exactement, mm. et euh, c'est vrai que même mes amis, ou des amis qui ont pu avoir des galères, etc., euh, ça ne m'a jamais laissée indifférente. Et c'est vrai que j'ai toujours cherché à pouvoir leur, leur, leur apporter de l'aide quand ils en avaient besoin. Est-ce que tu as exercé d'autres métiers avant euh, de travailler à la PJ ah, Alors, tout à fait. Alors Moi, j'ai fait des études de droit euh, jusqu'en DEA. Je me je suis partie avant de valider... Euh, mon DEA parce que j'avais pas le bon DEA qu'il fallait mais à l'époque je ne m'étais pas rendu compte que c'était très sélectif et que du coup on ne pouvait pas, moi je voulais faire du droit humanitaire mais il n'y avait pas forcément de place, euh, y il avait, y avait très peu de place, très peu de candidats acceptés donc du coup bon, je me suis retrouvée un peu dans un troisième cycle qui ne m'a pas forcément convenu et en fait moi depuis le début je voulais travailler dans le social donc euh, du coup je me suis euh, je, quand je suis sortie de la fac et que j'ai cherché mon premier emploi, je suis arrivée conseillère emploi à la NPE. J'ai travaillé donc à la NPE de Bagneux, donc une, une banlieue de, de l'île de France, l'approche banlieue qui n'est pas très aisée, hein, il faut le dire. Et vraiment, cette expérience a été une révélation pour moi. Donc, je me suis après peu à peu spécialisée dans l'insertion des jeunes donc euh, d'un public euh, qui, de tout âge, je me suis orientée vraiment sur l'accompagnement des jeunes euh, de 16 à 25 ans. Mm -hmm. J'ai été euh, donc conseillère en insertion sociale et professionnelle à la mission locale de Paris, donc euh, j'ai fait ça pendant 10 ans, et, euh, et, et euh, en fait j'étais spécialisée dans l'accompagnement des jeunes, on dit sous main de justice, donc des jeunes qui avaient une mesure soit en tant que mineurs. Et donc, qui étaient accompagnés par la protection judiciaire de la jeunesse, mmh. soit des jeunes qui avaient une mesure, mais qui étaient majeurs et qui étaient accompagnés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. D'accord, donc, donc ce sont les des deux, jeunes. Pardon, vas-y. Tous, tous les deux, ce sont des Donc, euh, les, les deux services accompagnent des jeunes qui ont une mesure de justice qui voilà, ont fait des actes de délinquance. Voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Et, euh, et du coup, après, tu as, tu as basculé direct sur euh, la PJJ ou tu as fait d'autres euh, choses que la mission de Paris euh, Non, alors une fois que j'ai fini euh, donc à la mission, enfin, j'ai été conseillère pendant 10 ans, mm -hmm. donc là j'étais euh, spécialisée pour les jeunes sous main de justice, mais je recevais aussi euh, tous les jeunes du tout venant, donc euh, qui étaient... Euh, domiciliés dans le 14e, le 15e, le 16e, le 6e, et le 16e et le 7e arrondissement. Okay, ça fait et du donc monde, là, il euh, ouais, y avait à peu près 300 jeunes par an, ah, ah ouais. donc euh, c'était des gros, des gros suivis. Euh, du coup, euh, effectivement, c'était des jeunes qui avaient quitté le système scolaire. Mmh. Euh, qui n'avaient pas trouvé encore de solution d'insertion, emploi, à formation, et qui s'adressaient donc à la mission locale pour pouvoir être accompagnés dans leur recherche d'emploi, dans leur recherche de formation ou d'orientation professionnelle. C'est des jeunes qui venaient oui. d'eux-mêmes ou c'est des jeunes qu'on amenait C'est des dans... jeunes, oui, tout à fait. Alors, normalement, donc, les missions locales, ça a été créé en 82 par Bertrand Schwartz, sous le régime Mitterrand, hein, donc ça a été l'une des premières mesures aussi qui a été prise par ce, par ce gouvernement. Et du coup, euh, en fait, l'idée, c'était effectivement de travailler sur la libéralisation des jeunes et d'être euh, un petit peu le coordinateur local de, tout, de tous les intervenants sur un territoire qui était euh, euh, amené à travailler avec, avec un public jeune. Et donc, les missions locales coordonnaient euh, l'accompagnement de, de ces gamins. Et par, parmi ces jeunes, donc, il y avait euh, forcément des jeunes qui étaient euh, comment dire, confrontés à la justice, donc qui étaient passés à des... Euh, qui était passé à l'acte euh, des actes de délinquance, qui avait posé des actes de délinquance et donc qui était suivi. Et moi, très vite, je me suis spécialisée sur ce public-là parce que c'est le public avec lequel j'apprécie le, le particulièrement de travailler. Et au fur et à mesure, euh, donc, euh, je suis devenue euh, chargée de projet euh, sur euh, la thématique de la justice, où là, j'avais pour, euh, pour mission de développer donc, des actions spécifiques pour permettre aux jeunes, justement, qui étaient suivis, par la euh, justice, de pouvoir accéder à des dispositifs d'insertion de droits communs. Parce qu'en fait, on se rendait compte, partie, ça partait d'un constat, hein, c'est que les jeunes sous main de justice, donc euh, les jeunes qui étaient suivis par le SRIP et la PJJ, ne venaient pas forcément à la mission locale, mmh. ou en tout cas, quand ils venaient à la mission locale, euh, ils, ils pouvaient avoir des difficultés à, comment dire, à exprimer leurs besoins, leurs demandes, et euh, ils étaient aussi euh, beaucoup dans la, dans la, dans la réactivité, c'est-à-dire qu'il leur fallait quelque chose de très rapide et, et euh, une solution assez, assez concrète rapidement. Et euh, bah, imagines que quand as 16 ans, euh, trouver une solution d'emploi rapidement, c'est pas simple. Non. Et donc, euh, du coup, ces jeunes venaient à la mission de Cal une première fois et puis après, euh, décrochaient assez vite. Et après, étaient un petit peu dans l'errance institutionnelle, on va dire. Oui. Donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer des dispositifs euh, un, bah, de, de passerelle entre suivi, quoi. Les... Hum. Exactement. Un suivi renforcé et individualisé. Oui. Garder le lien Donc, euh, et ne pas, pas les perdre de vue. quoi. Exactement. Et leur permettre ben, peut-être de simplifier aussi euh, leur accès sur des dispositifs de droit commun. Donc ça voulait dire qu'il fallait et travailler sur leurs demandes, mais aussi travailler avec les partenaires pour qu'ils soient peut-être plus euh, souples. Oui. pouvoir accueillir ces publics-là. Donc en fait, oui. c'était vraiment un double, un double travail. Il ouais. faut tourner la main très bah, Exactement. Et puis, il faut euh, faire le traducteur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire ouais. euh, expliquer euh, aux jeunes euh, ce qu'attendent les, entrepr les entreprises, etc. Ouais. Et expliquer aux entreprises euh, qui sont les jeunes. Ouais. Donc c'est ouais. vraiment un travail de traduction entre les deux. Et de médiation, quoi, au final. Oui, d'essayer d'apprécier... Puis... Euh... Tout ça pour que ça se passe au mieux pour tout le monde quoi que tout le monde y trouve son compte c'est ça parce que du coup si les jeunes euh, se présentent mal dans les entreprises euh, les entreprises forcément sont pas contentes mmh. les jeunes ne sont pas contents non plus et au final personne se rencontre donc ouais. c'était vraiment pouvoir euh, euh, expliquer euh, bah, les codes les codes de l'entreprise les codes de, de la société voilà. ouais. donc euh, sur ce public-là il y a quand même un gros travail sur les codes sociaux qui est fait mmh. Et, euh, et pour pouvoir accéder après à l'insertion de manière durable, parce que ce sont évidemment des jeunes qui ont autant de, de compétences que les autres. Ouais. Bon, On va peut-être passer la question sur pourquoi tu as souhaité devenir euh, éduc euh, à la protection, de, de, pardon, protection judiciaire de jeunesse, à moins que tu aies quelque chose à préciser, mais on a bien compris qu'il y avait vraiment un intérêt profond pour... Euh, aider les jeunes à raccrocher les wagons et qu'ils qu puissent devenir euh, des gens bien quoi <rire> quelque part de trouver ouais. leur, place, euh, Au de trouver de leur place dans cette société euh, qui n'est pas forcément euh, euh, facile pour eux et qui ont aussi euh, peut-être euh, du mal à décoder ouais. et du coup c'est de leur permettre de trouver leur place parce qu'ils ont leur place c'est juste leur dire euh, à quel oh. point voilà, leur aider à trouver leur place voilà, exactement ouais. et je voulais dire, c'est que j'ai quand même été aussi travailler à fleury pendant ah, un an, donc ouais. euh, auprès des toujours le même public, hein, sauf que là, c'était des jeunes prisons, évidemment, pardon, c'est vrai que c'est une ville aussi, ouais. mais on a tendance à la, à la résumer à la prison. Ouais. Et euh, du coup, j'ai bossé là-bas pendant un an, donc j'étais coordinatrice régionale de missions locales. Et donc l'idée c'était de pouvoir permettre à des jeunes qui étaient incarcérés, donc ça c'est des postes qui existent dans toute la France, hein, des conseillers et missions locales qui interviennent en détention, mmh. et c'est de permettre euh, bah, justement aux jeunes incarcérés de pouvoir construire un projet de sortie, et notamment d'accéder à de la formation ou à de l'emploi euh, à l'extérieur, et de proposer un aménagement de peine pour sécuriser leur sortie de détention. Mmh. Parce que quand tu sors, on part du concept, quand tu sors sec d'une incarcération, bah, c'est plus difficile de se réinsérer, que mmh. si tu as préparé ta sortie et que mmh. tu as déjà des éléments stables à l'extérieur. C'est ça, il faut se fixer des objectifs bien concrets pour, pour pouvoir Exactement. faire la transition. Quoi. Exactement, et puis avoir des revenus aussi, parce qu'il y avait quand même un gros problème de ressources chez les jeunes. Il ouais. ouais, y a un gros problème de ressources chez les jeunes, alors maintenant il y a la garantie jeune. Il y a un peu quand même, mais à l'époque c'était pas, pas si simple. Ouais. Donc en euh, effet, plusieurs, euh, plusieurs métiers finalement, avant d'en arriver à, à celui d'aujourd'hui. Exactement. Euh, Est-ce que les objectifs restent les mêmes euh, au jour d'aujourd'hui, justement Oui, les objectifs restent les mêmes, hein, que les jeunes soient mineurs, majeurs, euh, que ce soit même des adultes, etc. L'idée, c'est vraiment de permettre à des, à des personnes qui ont, à un moment donné, euh, bah, un décroché et, euh, et qui sont tombées dans, dans un système de délinquance parce qu'ils ont pensé qu'il y avait plus d'intérêt, alors que ce alors que n'est pas forcément le cas, de leur permettre de trouver justement... Euh, une vie qui leur corresponde et qui leur permette de, ben, de, de, de, de, de décrocher vraiment d'un de, de mode de vie qu'ils ont et de pouvoir passer à autre chose. Oui, ouais, de se sentir grandi de tout ça, quoi, quelque part. Exactement. Tout à fait. Et euh, quel, quel parcours faut-il suivre pour, euh, pour devenir éducateur Alors, pour pouvoir être éducateur, donc, il faut effectivement passer à un concours. donc C'est un concours de la fonction publique. Euh, éducateur, alors il y a deux types d'éducateurs. Il y a l'éducateur spécialisé, mmh. où là c'est un diplôme d'État que tu passes sur trois ans, et qui te permet de travailler dans plusieurs secteurs, comme le handicap, euh, comme euh, l'insertion, comme euh, en, euh, éducateur de prévention spécialisé, par exemple auprès des adolescents dans les quartiers. Mmh. Euh, voilà, ça c'est vraiment le diplôme d'État. Et il y a éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, là mmh. c'est un concours qui est organisé par la fonction publique et donc notamment par le ministère de la justice parce qu'on est rattaché au ministère de la justice et là tu passes effectivement euh, donc il faut déjà avoir un, un bac plus 3 okay. et tu prépares et donc tu passes le concours euh, alors tu as plusieurs types de concours, tu as les, le concours externe pour les gens qui n'ont absolument aucune expérience professionnelle tu as le concours troisième voie, moi c'est celui que j'ai passé parce que j'avais quand même déjà beaucoup d'expérience et que du coup c'est plus une formation d'adaptation une formation vraiment initiale, mm -hmm. et puis tu as aussi euh, la possibilité de passer le concours sur, euh, de troisième euh, DE, DE c'est quand tu as le diplôme d'État déjà d'éducateur spécialisé, ah, tu as okay. aussi un concours qui est, qui est spécifique. voilà Il ah, y a plein de passerelles possibles en fait. Euh... Plein de passerelles, exactement, et il y a même une formation qui s'appelle, euh, donc il y a une promotion qui s'appelle la, la CPI, donc la, la classe préparatoire intégrée, ça c'est pour les personnes qui souhaitent être éducateurs à la PJJ, mais qui n'ont pas le bac plus 3, qui n'ont pas le niveau euh, requis pour pouvoir passer le concours. Donc ils font en fait une espèce de préparation de concours et ils intègrent après directement formation. Ok, et le bac, peu importe quel type de bac, ou il y en a qui sont quand même plus spécifiques euh, Alors, peu importe, j'ai envie de te dire, peu importe le type de bac. Hein. On ah. a vraiment, euh, les, les éducateurs de la PJJ ont des profils euh, extrêmement variés avant d'arriver à l'ENPJJ, donc... Euh, Okay. Voilà, il faut juste savoir que c'est un métier qui demande quand même beaucoup d'écrit et euh, il faut quand même avoir une bonne capacité rédactionnelle, parce okay. que ça c'est quelque chose d'important. Ouais, et puis voilà. je pense aussi une bonne capacité à s'adapter au niveau du langage, puisque du coup tu dois, tu dois avoir différents registres de langues autour de toi. Exactement, faut être bilingue, <rire> faut, faut pouvoir maîtriser le langage des jeunes et en même temps le langage institutionnel, donc ouais. euh, voilà. Okay. Il faut il faut, être, euh, voilà, il faut pouvoir euh, aller d'un un univers à l'autre, puisque c'est toi qui fais le pont et le lien entre les deux. Mmh. De dire. Et alors comment ça s'est passé pour toi, ces études, euh, ce concours Alors moi du coup, euh, bah, ce concours, donc moi j'ai passé le concours de troisième voie, parce que comme je t'ai dit, j'avais euh, c'est un concours qui est réservé aux personnes qui avaient déjà de l'expérience professionnelle. Ouais. Donc ce concours, il était basé, il y avait trois épreuves. Donc une première épreuve écrite, donc une épreuve d'admission. Euh, et après deux épreuves d'admissibilité donc c'est des épreuves orales donc il euh, y a euh, ce qu'on appelle euh, l'épreuve de la table ronde où là euh, tu as plusieurs euh, candidats qui, doivent, euh, qui, qui sont mis en situation euh, comme s'ils étaient déjà euh, éducateurs mm -hmm. poste et on leur donne une situation et ils doivent pouvoir construire collectivement euh, la, la réponse éducative adaptée en s'entendant les uns les autres en laissant la place à chacun de pouvoir s'exprimer en, voilà, donc ça c'est vraiment mmh. la capacité à travailler en équipe, j'ai envie de dire ça. Sans travaille... connaître les gens. <rire> Sans connaître les gens, évidemment, ouais. que tu découvres juste en arrivant entre ouais. C'est pas la plus facile des épreuves, d'autant mmh. que tu as des gens qui te... Effectivement, qui te... tu ne sais pas qui est ton jury dans la salle, donc il y a quelqu'un qui t'observe, mais tu ne sais pas qui c'est. Ah, ça oui. peut être un peu impressionnant. Oui, c'est mmh. un peu impressionnant, mais euh... bon voilà, c'est... C'est la modalité. Et puis après, euh, on a une épreuve donc, de, qui est faite euh, avec deux personnes de la PJJ mm -hmm. Donc, euh, bah, ça peut être euh, à, à, à différents postes. Hein, et euh, donc, ils t'interrogent sur ton parcours et tes motivations. Et là, euh, ils t'interrogent sur tes centres d'intérêt, pourquoi tu veux faire ce métier. Et, euh, et pose tout un tas de questions. OK. Donc, vu ton parcours professionnel au préalable, j'imagine que tu as été super convaincante. Oui, ouais, euh, j'ai eu une bonne place dans le dans le classement. Ouais. J'ai été, été bien classée, euh, sachant qu'effectivement, alors pas, pas pour ma promo ou pour les autres promos d'éducateurs, en fonction de ton classement, on te propose des postes. Hein. Ah, d'accord. Donc euh, dans l'éducation nationale. Pareil, plus tu bien, enfin mieux tu es classé et, et plus tu as le poste qui correspond à tes, à tes envies. Ah, d'accord. Moins bien tu es classé et euh, tu peux te retrouver. Euh, facilement dans une autre région. Oui, c'est ouais. ça. Ça peut être un changement de département. Ou... Tout à fait. OK. j'ai eu des, des gens... C'est un concours national. D'accord. Tu as vu des gens, tu disais OK, bah, des gens qui étaient effectivement... Qui avaient passé le concours. Alors, nous, on était des adultes, hein, déjà. On avait tous entre entre 30 et, et, et 50 ans. Donc, euh, mm. avec des vies de famille, etc. Effectivement, quand tu passes le concours et puis que tu es euh, affecté euh, ben, à une heure et demie, deux heures de route, de ouais, ton cool. domicile, euh, il faut quand même bien réfléchir parce que c'est un engagement euh, certain. Oui, et puis c'est un métier qui n'est pas facile. Donc, en plus, quand il y a de la distance qui vient se rajouter à, à ta journée qui a été compliquée... Euh... Tout à fait, exactement. Ce n'est pas simple, en donc, effet. Euh, ouais. voilà, il faut être euh, bien... Ben, il faut être au courant en fait, il faut être bien informé de ces de de, de contraintes, oui. pas être déçu ben, au moment où tu passes le concours et puis, tu te rends compte que tu es affecté euh, peut-être à des kilomètres de chez toi. Quoi. Et après tu peux changer facilement ou ça reste compliqué Alors normalement euh, tu dois quand même rester un certain temps sur ton lieu, euh, lieu d'affectation. Enfin, mm -hmm. Les premières années tu ne peux pas changer comme ça euh, très facilement. Il faut attendre un petit peu quand même et puis après tu peux faire une demande de mutation euh, bah, classique. Ouais, mais, euh, moi, en pas, généralement. Oui, il bah, y a un délai. Alors c'est pas vraiment euh, explicite, mais euh, je dirais que en tout cas c'est la coutume. Hein. Quelles ont été tes premières difficultés ou tes premières réussites euh, en tant qu'éducatrice Alors, euh, moi je suis donc euh, le premier poste en tant qu'éducatrice que j'ai occupé, c'était un poste d'éducatrice en hébergement. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'effectivement, le poste d'éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse peut s'effectuer à tous les parcours de la procédure judiciaire, que va suivre le jeune en fait. Donc, tu vas avoir effectivement euh, des éducateurs au sein du tribunal. Quand le jeune, est, donc, quand le jeune commet euh, une infraction et qu'il est, euh, donc, après sa garde à vue, qu'il est déféré devant le juge, mm -hmm. là, il y a des éducateurs directement au sein du tribunal qui vont prendre en charge le jeune et qui vont proposer une solution éducative euh, au magistrat pour mm -hmm. l'aider euh, vraiment à sa décision, quoi, à la décision euh, qu'il va prendre. Voilà. Euh, donc, ils vont prendre la tâche avec l'école, avec les parents, avec les services éducatifs existants, etc., pour adapter au mieux euh, la réponse pénale qui va être apportée. Mm -hmm. Après, tu as les éducateurs, donc en milieu ouvert, ce que je fais moi actuellement aujourd'hui, donc là où tu es vraiment fil rouge sur tout le parcours du jeune, c'est-à-dire qu'on va t'affecter euh, un, un jeune euh, après ça, son premier passage à l'acte, il va être suivi par un service euh, en milieu ouvert pendant bah, le temps de sa mesure, et en fait, l'éducateur référent va être le fil rouge sur tout son parcours. Donc jusqu'à ce qu'il puisse trouver euh, euh, une réinsertion professionnelle euh, actée bah, Jusqu'à jusqu jusqu ce qu'il soit jugé, mm -hmm. ou qu'en fait, euh, la, la peine a, à laquelle il a été condamné soit terminée. D'accord. Parce que c'est toujours le magistrat, c'est le juge des enfants, en fait, qui confie au service éducatif de la PJJ euh, les jeunes, les jeunes mineurs. Ça passe par le magistrat. Mmh. C'est lui, en fait, soit qui va mettre le jeune sous... Alors, en plus, là, il y a eu la réforme du code pénal de la justice des mineurs qui vient d'entrer en, en vigueur au 1er octobre 2021, donc qui a complètement réformé jusqu'à présent. La PJJ travaillait dans le cadre de l'ordonnance de 45, de 1945, et là, il y a eu un nouveau code pénal des mineurs qui vient d'entrer euh, euh, qui, enfin, qui en vigueur au 1er octobre et qui réforme quand même pas mal euh, la procédure. Euh, et euh, et il y un certain nombre de partie. choses. Qui... Alors, c'est pas qu'il la facilite, alors un petit peu quand même, parce qu il, y a, effectivement, il y avait quand même beaucoup de mesures euh, qui existaient. Et euh, même pour les usagers, euh, c'était pas forcément simple de se retrouver dans toutes les mesures, dans toutes les condamnations, dans toutes les mesures éducatives qui pouvaient être... Euh, prononcer, mais l'idée c'est surtout d'accélérer les délais de, les, les délais, en fait, parce qu'un mineur aujourd'hui pouvait être placé en contrôle judiciaire pour une infraction commise, là j'en ai un qui est placé en contrôle judiciaire pour une infraction commise en 2015, et tu vois il est toujours pas jugé, et on voilà. arrive en 2022. Oh, Donc pour un jeune, oui, ça n'a plus tellement de sens, Bien ni sûr. pour la victime, ni pour l'auteur, ah. d'être jugé six ans après ou sept mois. Bien sûr. Donc là, la réforme, c'est vraiment l'idée de pouvoir accélérer et pouvoir euh, surtout entendre aussi, euh, reconnaître la place de la victime et l'indemniser au plus. D'accord. Voilà. Donc, euh, on a donc des éducateurs qui sont chargés de ces mesures-là et on a aussi des éducateurs en hébergement, des éducateurs en centre éducatif renforcé et des éducateurs en centre éducatif fermé. Et on a aussi des éducateurs qui interviennent en détention. Donc okay. c'est vraiment, les indicateurs ouais, a... de la PGJ interviennent à tous les stades de la procédure. il y a un panel de, de postes mmh. vraiment euh, différents. Quoi. Oui, et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, si comme moi, par exemple, on est quelqu'un qui s'ennuie assez vite et qui aime mmh. bien changer, ouais. ça permet d'aller de bah, voilà, faire des nouvelles expériences, sachant que le métier n'est pas le même, ouais. les enjeux ne sont pas les mêmes, et, euh, et, et, et du coup, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs possibilités de... Dans un, avec un même métier, tu peux faire plusieurs métiers. Ok. Donc, on en revient à la question. Du coup, tes premières difficultés, tes premières di réussites en, en hébergement, c'était quoi Alors, mes premières difficultés en hébergement, bah, moi, je n'avais jamais mis les pieds en hébergement. Moi, j'avais toujours travaillé derrière un bureau ou, ou au mieux dans une salle. Mais en tout cas, là, je, je me retrouvais effectivement dans un foyer, mm -hmm. dans un foyer de vie, avec des jeunes placés, sous contrainte. Donc, tu peux imaginer que ce n'est pas simple. Et effectivement, euh, bah, les premiers jours, euh, c'est forcément beaucoup d'étonnement. Beaucoup... Parce qu'il euh, bah, faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Euh, faut... Il y a chaque personnalité, chaque, chaque enfant est un... enfin, a sa personnalité. puis après, tu as aussi le... le groupe qui intervient. Donc effectivement, des fois, euh, ça peut partir très, très vite. Hein, parce qu'il euh, y, même... y, a... y a quand même ça qu'il faut prendre en compte c'est que ces jeunes, enfin euh, les jeunes qui sont suivis par la psychologie, euh, des fois peuvent être euh, en difficulté, et du coup, bah, peuvent réagir euh, assez vivement, et euh, oui. il faut pouvoir euh, faire face à des situations, des fois un petit peu improbables. Il y a beaucoup et, de jeunes euh, dans un hébergement, justement Alors, en principe, c'est 12 jeunes dans, dans un foyer. Ok. Pour combien d'éduc voilà. euh, Pour 14 éducateurs. Ok. Voilà. Ouais. sachant que euh, les éducateurs euh, travaillent 24h heures enfin, le service là. est ouvert 24 ouais. heures sur 24 7 jours sur 7 365 jours sur 365 jours ouais. donc en fait il faut une équipe pour pouvoir se relayer parce qu'on travaille en 3 minutes donc il y a les éducateurs qui travaillent le matin il y a les éducateurs qui travaillent la journée il y a les éducateurs qui travaillent l'après-midi et le soir et il y a les éducateurs par exemple, qui travaillent de nuit et tout ce monde se relaie tout la, toute la journée en fait. et donc ça veut oui. dire qu'il faut que le, la transmission des consignes soit faite parfaitement et qu'il y ait une cohésion d'équipe pour que tout le monde puisse travailler dans le même sens. Bien sûr. Je dirais que c'est un peu la difficulté du, de l'exercice. Ok. Oui, en effet, ce n'est pas évident. Tout le monde garde ses horaires ou ça tourne Ça tourne. En fait, il euh, y a des plannings qui sont faits sur euh, six semaines. Et, euh, et du coup, tu, bah, une semaine, tu peux être, euh, je sais pas moi, faire un 7-15, un 14-23 et un week-end, parce que tu travailles le week-end aussi. Euh, la semaine d'après, tu peux être en nuit. Euh, la semaine hmm. d'après, tu peux euh, recommencer sur des services de journée. Voilà, ça, ça, ça tourne. Okay. D'accord. Bon, donc, euh, première qualité euh, nécessaire pour exercer au mieux ton métier, <rire> ça serait euh, d'être flexible, déjà. <rire> C'est ça. Flexible et adaptable, exactement. Et, euh, et de pouvoir, euh, effectivement, euh, s'adapter. Parce que, euh, bah, entre les urgences judiciaires, euh, les urgences des jeunes, les urgences des parents euh, effectivement les urgences institutionnelles a toujours euh, quelque chose qui finalement fait que tu travailles dans l'urgence ouais. donc il faut être vraiment en capacité de travailler euh, dans l'urgence pour pouvoir t'adapter aux situations tu côtoies aussi les parents régulièrement alors on travaille avec les familles oui, oui parce que ce sont les ouais. personnes enfin euh, les jeunes sont mineurs donc forcément ouais. on travaille avec les familles même quand les enfants sont placés on travaille bien évidemment avec les familles et euh, effectivement, c'est un double travail, euh, parce que euh, bah ça reste quand même nos, nos interlocuteurs privilégiés. Bien sûr, bien sûr. Forcément les parents. Ouais. Ils ont un, une place euh, privilégiée dans l'accompagnement du, du jeune. Ouais. Bon, beaucoup de patience aussi, j'imagine. <rire> beaucoup d'humour aussi. Ah oui, <rire> c'est clair. Parce mais... que, euh, il faut savoir euh, effectivement des fois... Euh, bah, rigoler de la enfin, de... rigoler je veux dire, euh, prendre avec du recul les situations ouais. parce qu'effectivement, sinon tu t'en sors pas. Mm. Donc, euh, si tu dramatises un peu les choses, euh, c'est plus compliqué. Donc, effectivement, pouvoir euh, te mettre à distance et, euh, et toujours, toujours voir enfin, euh, le, le possible, en fait. Le possible, dans le... même dans un jeune qui paraît être euh, mal parti où tu te dis, voilà, ouais, ça va être compliqué. Euh, à la PJJ, ils appellent ça le principe d'éducabilité, donc mm -hmm. c'est de considérer qu'un qu qu enfant est toujours éducable, et peut toujours s'en sortir. Ouais. Voilà, si as, tu ne crois pas, pas, si pas, ça pour moi, en tout cas, bah, si tu n'as pas ça pour moi, tu peux faire ton métier, mais tu ne le fais pas de la même manière. Bien sûr, bah, si tu considères que c'est mort dès le départ, en fait, euh, aucun intérêt bah, pour quelque part. Exactement, c'est comme quand on enseignes, hein. si tu considères ouais. que l'enfant, il ne va jamais réussir à apprendre à lire, c'est ben, compliqué. Quoi. Ouais. Donc euh, effectivement, croire, euh, croire en l'enfant et, euh, et prendre son temps, parce que euh, bah, ça ne se fait pas comme ça, ça ne se fait pas en deux minutes. Bien sûr. Il faut le temps des prises de conscience, il faut le temps de, de travailler avec les familles, il faut le temps euh, euh, que le jeune trouve aussi ce qu'il a envie de faire dans sa vie, prenne confiance en lui, de... il y a beaucoup de choses à travailler et ça ne se construit pas comme ça. Hein. Ouais. En cinq minutes, il faut prendre du temps. Il ne faut pas être trop... avoir envie que ça aille trop vite non plus. Bien sûr, ouais, pour que ça se construise aussi solidement. Quoi. Exactement. Et donc il faut euh, certainement beaucoup de douceur aussi, mais de la fermeté en même temps. C'est la main de fer dans Et un grand velours, c'est ça C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si tu y vas trop brutalement, ben, euh, le jeune peut avoir... Euh, ben, en fait, le travail de l'éducateur... C'est d'abord un travail de lien, c'est-à-dire qu'il faut d'abord construire le lien éducatif avec le jeune. Mmh, si tu ne construis pas ce lien éducatif, euh, le travail ne peut pas, ne peut pas être fait. Ouais. Donc il faut pouvoir construire du lien avec le jeune et à la fois, il ne faut pas oublier que c'est quand même un jeune qui n'est pas arrivé là par hasard. on mmh. me à mes collègues il n'a pas vu de la lumière et il est rentré. <rire> Donc euh, du coup, il y a quand même un cadre, un cadre judiciaire, un cadre pénal. Et, euh, et, et des obligations à respecter, notamment quand ils sont sous contrôle judiciaire. Donc, ça rigole pas. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des possibilités d'être incarcéré, etc. Donc, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Donc, il faut réussir effectivement à, à rentrer en lien avec le jeune et en même temps à l'amener à, à adhérer à son, à son suivi, mm. euh, qui est en même temps contraint. Donc, j'imagine qu'il n'a pas le choix. Enfin, voilà, il faut, je ouais, faut bien réussir bien. à... C'est un à vrai champion. Des... Oui. Exactement. Est-ce ouais. euh, est que tu pourrais nous raconter une journée type Je ne sais pas s'il y en a vraiment, mais euh, comment ça se passe quand tu pars au travail euh, en... Alors, je peux te rajouter, donc une... je peux te raconter une journée type. Alors. Ce qui est bien, moi, ce qui me plaît à la PJ, c'est des journées types. Au final, il n'y en a pas tant que ça. Bah, c'est ça. Parce que euh, c'est ça qui est bien, c'est que ça change tout le temps. Euh, donc, ça peut être, euh, par exemple, paris euh, vos services, peut-être permanence. Donc, là, euh, tu dois répondre à tous les appels téléphoniques euh, du service. Euh, et donc, ça tourne, en fait. C'est un petit peu. Oui, c'est des permanences. Quoi. Voilà, tu, tu, tu peux avoir ça à faire. Tu peux avoir des rendez-vous qui sont fixés avec les jeunes et les familles. Ouais. Donc, tu peux les convoquer dans ton bureau, mais tu peux. Aussi aller les voir sur leur euh, lieu de vie, aller les voir en visite à domicile, aller les voir euh, à l'école, aller euh, faire une sortie avec eux. Les, moi, là, dernièrement, j'ai emmené un jeune voir euh, le film de NTM, La Suprême, parce qu'il adore le rap et que ça semble avoir du sens, quand même, de connaître l'origine du hip-hop mmh. en France. Donc voilà, tu peux aller manger avec eux, tu peux faire, euh, leur faire participer à des activités qui sont organisées au niveau national par la PJJ. Donc ça peut être des il hein, y a plein d'activités. Euh, Là, diverses et variées, tu peux aller, il euh, y a beaucoup de déplacements parce que tu es amené à aller les visiter sur leur lieu de hébergement, leur lieu de prise en charge, donc ils peuvent être euh, à tous les coins de France, hein. donc, mm -hmm. tu peux aller, euh, à Toulouse, euh, à Marseille, euh, ah, voilà. ouais. donc euh, ouais, ça c'est aussi euh, quelque chose à prendre en compte. Et puis effectivement après as les audiences au tribunal, là, quand les jeunes passent devant le juge des enfants, soit euh, pour, euh, pour diverses audiences. Toi, euh, bah, tu es là et tu assistes le jeune. À... Ah, tu n'es pas avocat, hein, donc tu n'as pas du tout la non. même mission mm -hmm. et le même rôle. Il hein, faut bien distinguer les deux. Mais tu es là, effectivement, pour expliquer le travail éducatif que tu as pu mener avec le jeune et, euh, et lui expliquer au magistrat où est-ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'il a compris des faits, ce qu'il qu fait dans la vie, ce qui tient son insertion, etc. Euh, pour pouvoir justement aider le magistrat à adapter au mieux euh, la mesure judiciaire qu'il va prendre. C'était ouais, un peu son journal de bord. quoi. Exactement ça. Mm. Donc en fait, on fait beaucoup de notes aux magistrats parce qu'il faut les tenir au courant de, leur, de la situation des jeunes. Mm. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une audience, pas que... On doit envoyer un rapport euh, qui donc retrace euh, ben, la vie de famille, euh, la vie... Euh, éducative, la vie scolaire, de tout ça, de, du jeune en fait. D'accord. Et après, on vient soutenir notre rapport en audience, face, enfin, devant le magistrat, quand le jeune passe en audience. Ok. Et quelque part, ça doit être aussi euh, rassurant pour euh, le jeune de savoir pas trop loin, si le lien de confiance a été établi au préalable, en tout cas. Alors, tout à fait. On, on peut être effectivement dans, dans je pense du d'un soutien précieux pour les jeunes. Après, il est clair que euh, c'est là où c'est toujours un petit peu compliqué de se positionner. Quand un jeune euh, bah, dysfonctionne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne respecte pas par exemple son contrôle judiciaire, ou euh, ne vient pas au rendez-vous, mm. ou euh, fait n'importe quoi, ou repasse à l'acte, nous, on en réfère quoi qu'il en soit au magistrat. Alors, il faut bien expliquer aux jeunes. Ce n'est pas parce que tu réfères au magistrat de leur dysfonctionnement bah, que tu lien de confiance et que tu peux pas être là pour l'aider donc c'est encore une, une autre voltige mmh. ça mais effectivement euh, toujours être au clair avec le jeune en disant voilà ce que ce que le magistrat euh, va avoir comme connaissance c'est les faits mais bah oui. je on, on est obligé de lui référer euh, les, les choses donc ça peut être des fois un peu un peu grinçant parce que quand l'éducateur fait des éloges sur le jeune c'est bien quand l'éducateur a à faire remonter des dysfonctionnements ça peut être compliqué ouais bien sûr oui, après, il faut tout reconstruire quand. Exactement. Est-ce que ce métier t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas Tout à fait. D'abord, il m'a amené à conduire des véhicules 9 classes. <rire> qu'on n'a jamais pensé pouvoir faire. <rire> euh, J'ai été en camp avec... Euh, avec les jeunes pendant les vacances, donc on a emmené, avec deux collègues et moi, on a emmené euh, euh, sept jeunes en camp. Donc euh, on a passé 24 heures sur 24 ensemble pendant sept jours. Ah oui. C'était euh, une expérience fabuleuse, bon, éreintante. Hein. On a dormi euh, trois heures par nuit, je pense. <rire> euh, ceux qui ont fait euh, des colos euh, savent de quoi on parle. Euh, et du coup, mais par contre, c'était une expérience euh, humaine euh, absolument géniale. Les jeunes ont on, on était vraiment contents de, de la semaine qui s'était passée. On a fait plein d'activités, ils ont fait du surf, on a eu des activités éco-citoyennes. Enfin, vraiment, c'était très très chouette. À quel Donc, endroit ça, vous était On était dans le basset d'Arcachon. D'accord. Ouais. Ah, c'est chouette, hein. Donc, Avec une vie en camping et tout. Non, non, c'était vraiment une belle expérience. Donc forcément, tu ne t'attendais pas à faire ce genre de choses. Non, jamais <rire> je me serais attendue à faire ça. <rire> euh, voilà. Ni à cuisiner des faritas pour euh, X jeunes en foyer, euh, <rire> ni à faire, euh, à faire leurs lessives, euh, parce que tu les aides à faire leurs lessives. Enfin, quand tu es en hébergeant, tu fais vraiment du quotidien. Ouais. Ouais, c'est les repas, c'est les lessives, c'est les aider à ranger leur chambre, apprendre à faire le ménage. C'est vraiment dans les actes de la vie quotidienne. Ouais, tu es leur maman d'adoption, mais euh, voilà, pour leur apprendre à être encore plus grand qu'ils ne sont pas. Voilà, exactement ouais. pour apprendre à être tout doux. En fait. okay. Bon, on arrive déjà à la fin de l'interview, c'est pas possible. Il va falloir que je réinvente des questions là tout de suite. On en a encore <rire> une hein, sous le coude, mais euh, franchement, c'est passionnant. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, euh, soit ton pire souvenir, soit le meilleur, soit les deux, si tu en as deux à, à nous raconter bah, écoute, je peux te raconter euh, l'un de mes pires souvenirs. Euh, donc, euh, une soirée, euh, on est au foyer, donc je suis avec une collègue il doit y avoir cinq jeunes à table, et là on décide de faire une soirée faritas. Donc euh, tout est organisé, on a fait les courses au préalable, parce que tout s'organise évidemment, hein. tu peux pas faire ça au pied levé, donc euh, tout était là pour euh, pouvoir euh, faire la soirée faritas. On avait prévu après un film, un jeu de société, enfin vraiment, on avait bien organisé notre truc. Et là, je ne sais ce qui se passe, un jeune qui n'était pas en forme ce jour-là, euh, a décidé que euh, les comment dire, les, les galettes de maïs qui étaient proposées pour euh, faire les faritas ne lui convenaient pas. Parce qu'elles n'avaient pas la bonne forme. Elles étaient en forme de panier, et lui, il les volait en forme de rond. <rire> du coup, pendant une demi-heure, euh, bah, il nous a dit à combien euh, c'était de la merde, notre soirée de merde. Voilà, Excuse-moi pour les gros mots, mais enfin... Je les ai, <rire> ai vu le corps, tu t'imagines. Oui. Et euh, voilà, j'irai pas jusqu'au bout. Et du coup bah, du coup, avec ma collègue, on était et à la fois extrêmement surprise et en même temps très, euh, un peu déçue quand même de, de cet échec. Et euh, effectivement, après, euh, bah, c'est parti un peu en pugilat, euh, le jeune s'est mis à acheter des clémentines à travers le foyer. Enfin, c est, c est, à un moment donné, là, on s'est dit on va perdre la main. Donc, euh, c'était un petit peu compliqué. Il est parti avec euh, le, ça le ce qui permet de, de regarder la télé, là, le, le décodeur, enfin le truc... Euh, TNT ou je ne sais plus quoi. C'était enfin, bon, compliqué. Effectivement, bah, là, on, a, on a appelé un collègue pour qu'il fasse tiers hein, dans cet événement et qui permette euh, ben, ah, oui. qu'on sorte d'une du, espèce de position un peu de confrontation, euh, finalement, dans laquelle on était tous coincés. Et quand il est arrivé, bah, ça a permis de faire redescendre les choses. Et... Mais on en a quand même gardé un souvenir cuisant. À... <rire> je me doute. Ouais. Depuis, je ne mange plus de faritas. <rire> il ouais, faut changer le menu là. <rire> Et un meilleur souvenir, est-ce que tu as ou pas alors des, alors, des meilleurs souvenirs, j'en ai plein. Par ah bah, je ça vois, ouais, être, tu disais, bah, là, les meilleurs souvenirs, ça peut être bon, bah, les anniversaires qu'on a pu faire avec les jeunes. Où, bah, ils sont, ils sont, voilà, ils sont heureux qu'on puisse avoir des, des attentions pour eux parce que bah, ça reste comme des, des enfants. Quoi. Donc, ouais. euh, de pouvoir leur apporter de l'attention des cadeaux euh, euh, voilà un gâteau des bougies euh, voilà c'est des choses après euh, qui sont, euh, qui sont des, bonheurs simples. Mmh. des bonheurs simples exactement faire mmh. un jeu de société euh, rigoler euh, aller faire une partie de pétanque avec de la tour Eiffel oh. des, des souvenirs j'en ai, ai à l'appel donc euh, ils n'ont pas lancé les boules de pétanque sur la tour Eiffel <rire> on ne lance pas les boules de pétanque ni sur les <rire> éducateurs ça fait mal donc, euh, les Clémentines, oui. <rire> Les Clémentines, bon. Mais bon, après, quand il a fallu ramasser, c'était moins drôle parce que, ah bah évidemment, oui. il était parti. Hein, Forcément. C'est plus drôle. Donc, ouais. voilà, c'est vraiment. C'est euh, ouais. un travail de, de, de haute voltige et à la fois qui est super enrichissant parce qu'ils ont autant à t'apporter que tu, tu leur apportes à eux. quoi C'est euh, ouais. vraiment un échange c'est un, ouais, un dialogue. Hum, mais c'est un beau don de soi aussi parce que tu dois donner énormément de ta personne oui tout à fait, c'est un peu fatigant je ouais. <rire> le sens dans ta voix <rire> bah, écoute Audrey, bon. je te remercie énormément pour euh, tout ce, ce beau partage pendant le podcast et bien bah, écoute, avec euh, grand plaisir pour moi ça a été aura... passionnant. super, voilà je serais bien restée un peu plus longtemps mais à un moment bah temps, oui bah, on en, en aura, du tout. bah oui parce que sinon les gens après ils vont, ils vont se dire que c'est trop long donc il faut qu'on coupe à un moment donné ça. <rire> bah, encore merci beaucoup et, et bah avec euh, plaisir bonne continuation à toi et bah toi aussi pour tes émissions merci beaucoup cet épisode est à présent terminé s'il vous a plu n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode